Bonjour Alex. Bonjour. Euh, Alex, euh, on, ça fait quelques mois qu'on qu a fait connaissance depuis qu'on accompagne l'entreprise sur euh, sa transformation vers une entreprise euh, qu'on appelle entreprise libérée, euh, toi Alex ça fait euh, bientôt un an, un an et demi que tu travailles dans l'entreprise, euh, depuis euh, que l'entreprise a décidé de, de transformer. Euh, sa façon de, de, de manager, donc euh, pour passer à un management basé sur la confiance, euh, où chaque collaborateur a le plein potentiel de pouvoir s'améliorer et d'améliorer les procédures et, et puis les façons de faire. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Qu'est-ce qui, qu qui a changé le plus dans cette entreprise? Euh, je pense qu'en gros, ça va être l'effet que tout le monde, justement, leur mot à dire, que tout le monde est rendu sur un pied égal, euh, que ça soit les anciens euh, chefs d'équipe, que ce soit l'ancien contre-maître, quoi que ce soit, ce c'est là quand on passe un vote, ben eux autres, le vote, ça compte pour un comme le mien, même si ça fait un an, versus quelqu'un que ça fait 25 ans qui est ici. Euh, Ça, c'est... Un gros point. Sinon, je pense que justement, à temps, bien, quand les gens veulent faire de quoi, bien, à temps, ils demandent à les gens que ça peut avoir un impact. Puis après ça, bien, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin d'aller voir euh, l'ancien contremaître le chef d'équipe, le grand boss. Tu veux faire de quoi dans ton coin? Bien, si ça a un impact, mettons, si deux de tes collègues, tu le demandes, tu dis oui, bien, tu le fais, et puis that's it. OK. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui ont réellement changé dans l'attitude des gens dans l'entreprise? Est-ce que tu as vu des choses changer? Euh... Oui, il y a du monde qui pour, euh, parce que étant donné qu'il a plus de chefs d'équipe, c'est rendu des leaders, euh, je pense qu'il y a des gens qui prennent le titre de leader pour essayer de donner des ordres. Ça, c'est ça, c'est un peu essayer d'avoir de, de, de, un contrôle, mais tu sais, c'est pas ça le but des leaders. C'est plus d'être une personne ressource, mais tu sais, il y en a qui essaient d'avoir du pouvoir avec ça, puis on lui dit que c'est pas ça le but finalement. Puis il y en a d'autres, justement, bien, je fais partie de ça. Là. Quand euh, on prend le lead sur un groupe, quoi que ce soit, bien, on essaie d'enligner les gens avec euh, notre savoir, si c'est plus une personne qui va avoir toute l'information, ça va être tout le monde qui essaie de se la partager le plus possible. Mais euh, que tu essaies de prendre des leaders sur des groupes, ça c'est bien, c'est le fun. Jette un projet, puis si tu sais que tu veux le prendre, bien, tu y vas. Il y a eu des changements importants et puis, euh, par exemple, comme le recrutement, aujourd'hui le recrutement, c'est oui. vous qui opérez, c'est vous, oui. les opérateurs, les, les gens de l'usine qui, qui recrutaient vos propres oui. collègues? Déjà là, depuis, depuis l'entreprise libérée, on a déjà embauché six personnes. Là-dessus, c'est sûr qu'il y en a qui sont venus d'agence. Donc, on les a passés bien, brièvement en, en entrevue. Mais là-dessus, il y en a quand même deux trois qu'on a passés là, en entrevue, que c'était moi, Roger. Et la première entrevue, on l'a faite à Rémi, Parce que bien sûr, bien, avant, c'était lui qui passait les entrevues. fait qu'on voulait qu'il nous qui nous montre un peu euh, qu'est-ce qu'il fallait demander. Puis euh, là, ça fait deux, trois entrevues que moi et Roger on fait avec du monde, euh, que ça soit avec Antoine qui est à mécanique, que ce soit avec Christian qui est avec à, à peinture, euh, Mario, y est une personne qu'on a passé en entrevue au début, et là, il voulait en, embaucher quelqu'un d'autre pour venir l'aider à son poste. fait qu'il n'y a, ben, a pas de problème. fait que là, il est venu avec nous autres passer une entrevue. Ça fait, euh, ça fait deux mois même pas qu'il est avec nous autres. Là. fait que c'est ça qui est le fun. C'est pas parce que ça fait un mois versus 25 ans que tu n'as pas le droit de faire comme les autres. Mais tu rentres, tu as le même droit que tout le monde. OK, excellent. Il y a eu aussi euh, des rencontres euh, peut-être un peu plus difficiles lorsqu'on fait ça la première fois, lorsqu'il y a des oui. gens qui pour lesquels ça va moins bien ils qui sont plus en difficulté, il mm -hmm. mm -hmm. euh, y a beaucoup d'entreprises où en fait globalement on leur mettra un, un avertissement, deux avertissements et puis on mettra dehors. Mm -hmm. euh, vous, ce n'est pas du tout votre façon de faire? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben là, jusqu'à date, il y a trois personnes, si je me souviens bien, qui ont été rencontrées. Euh, on a une personne à soudure, on a une personne à peinture, puis on a une ancienne personne qui était avant haut placée. Puis, euh, en gros, ça a pas mal été de rencontrer la personne. Ben avant, on faisait un petit meeting pour parler c'était quoi les problèmes, qu'est-ce qui était récurrent, qu'est-ce qui revenait. Puis, il y en a un que justement, j'étais euh, à la tête de cette rencontre-là. Puis moi, quand les gens sont rentrés dans la salle et qu'on venait se parler de c'était quoi le problème, j'ai stipulé direct au début. J'ai dit, aujourd'hui, ce qu'on vient faire, c'est trouver des solutions. On ne vient pas essayer de faire en sorte à ce qu'on sort du site et qu'on se dise à la fin, bien, la seule solution qu'on a, c'est de le mettre dehors. Non, non. Si tu arrives avec un problème, tu m'arrives avec une solution aussi. fait pas juste taper ses doigts à quelqu'un. Quand on rencontrait la personne, c'est la même affaire que je vous expliquais. Je disais, aujourd'hui, on n'est pas là pour te mettre dehors, on est là pour parler de problèmes puis trouver des solutions. On va t'en proposer. Si t'en as, bien, tu nous le dis, tant mieux. Mais en gros, c'est ce qu'on essaie On essaie de garder le monde finalement. On ne veut pas nécessairement les mettre dehors. S'il faut que ça arrive en bout de ligne, qu'on a parlé à la personne, elle ne change pas. Ben là, ça va peut-être finir vers ça, mais jusqu'à date, les trois rencontres qu'on a eues, personne qui est dehors. <rire> okay. C'est quand même le fun de savoir que c'est ses propres collègues qui viennent vous aider, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, les gens le perçoivent quand même comme une aide et non pas comme une sanction. Oui. Euh, je sais aussi que vous avez déterminé que lorsque vous rencontrez quelqu'un, ben vous prenez un engagement de l'aider. Oui. Et puis vous faites un engagement écrit, ce qui est quand même assez rare. En général, on demande plutôt à la personne qu'on a rencontrée de signer comme quoi elle va changer. Ouais. Ben, c'est parce que là, on rencontre les gens. Par la suite, on va le rencontrer pour voir s'il y a eu du changement, si ce qu'on a dit qui était problématique a évolué, a changé. Et puis justement, il y en a qui c'était par rapport à au travail, qui a besoin de formation pour ça. Mais si on lui dit on va te donner une formation, puis finalement on le rencontre à la fin puis on dit t'as pas changé, ah, mais j'ai pas eu la formation. Faut il faut qu'il y ait un suivi qui se fait. Fait que si on s'engage à lui donner de l'aide pour qu'il change, faut qu'on le fasse. Est rendu là Si on le rencontre -on, dans trois mois, c'est marqué sur papier qu'on s'est engagé à le former puis à lui donner de l'aide pour qu'il s'améliore. mais Si on n'a pas fait cette partie-là, on ne peut pas y taper ses doigts par après. C'est nous autres qui manquer manqué à notre parole. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on fait les, les, les, les feuilles, pour être sûr que ce qu'on a promis, que ce qu'on s'est parlé reste là. Que ce ne soit pas juste des paroles, « ouais mais je pense que tu as dit ça. Mais... » Comme ça, on est sûr, c'est marqué sur une feuille. Euh, bah Alex, merci beaucoup, merci pour ton témoignage, euh, on va se revoir prochainement sur d'autres ateliers, ah oui. puis on fera un point avec toi dans quelques, quelques semaines, quelques mois, pour voir un peu où est-ce qu'est que est Luca dans, dans, son, dans sa transformation. Pas de merci problème. beaucoup, plaisir.